Bonjour à tous. 7 minutes d'entretien avec une personnalité de la région, c'est entre deux. Invité de ce mardi, Olivier Artus, recteur de l'Université catholique de Lyon, Lucli. Bonjour à vous. Bonsoir. En fin de semaine, vous organisez sur deux jours un colloque intitulé « Tous vulnérables, comprendre pour agir ». Pourquoi avoir choisi ce thème Lorsque je suis arrivé à Lyon, c'est il y a trois ans, on a mis en place une unité de recherche dans l'Université catholique de Lyon. Donc les 140 enseignants chercheurs ont été dans le même groupe. Et euh, nous avons cherché un thème qui puisse les rassembler. Euh, Qu'est-ce qui rassemble Des scientifiques, des théologiens, des anthropologues, des philosophes, des juristes. Et c'est eux-mêmes qui se sont mis d'accord sur ce thème des vulnérabilités en disant ce thème concerne chacune de nos spécialités. Effectivement, vulnérabilité en virologie, en bactériologie, on voit ce dont il s'agit, vulnérabilité en droit, le droit des personnes vulnérables, etc. Et donc un thème concerté entre des chercheurs et ils l'ont choisi aussi parce que ce thème pouvait avoir un impact social ils l'ont choisi en pensant à la responsabilité sociale de notre université Est-ce que vous trouvez qu'il est trop absent du débat public aujourd'hui Alors je pense que le thème est présent par la fragilité la limite mais le, le mot vulnérabilité était peu utilisé il y a trois ans mais je l'ai vu sortir progressivement d'abord dans, euh, dans le monde universitaire nous ne sommes pas les seuls à nous occuper des vulnérabilités et de plus en plus aussi dans le discours politique. Alors parmi les invités, Louis Gallois, Patrick Artus, la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui a beaucoup travaillé sur les questions notamment qui concernent la pauvreté, pour appuyer ce colloque, vous avez commandé donc une enquête auprès d'un millier de Français. Et un premier enseignement, c'est qu'une majorité de nos concitoyens se sentent vulnérables aujourd'hui. Alors, en même temps, ils se sentent vulnérables sur des thèmes relativement précis, mais euh, la peur de, le, de la vulnérabilité personnelle est relativement minoritaire, 25%. Donc, il y a une, un écart enfin, entre... On, on sent le pays vulnérable, et on se sent moins personnellement voilà, vulnérable. La personne ne se sent peu vulnérable, et la France, au contraire, apparaît massivement vulnérable. Alors, tout se passe comme si, au fond, on cherchait des remèdes aux maux de la France, mais qu'il y avait peu de conscience de la limite de chaque individu. Il y a un point du sondage qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'on demande aux hommes je dis bien aux hommes, pas aux femmes, quel est l'âge idéal, la durée de vie idéale pour eux Ils répondent 94 ans, alors on sait qu'on vit 78 ans en moyenne quand on est un homme. Donc il y a une espèce de, de déni finalement d'une limite ultime qui est la limite de la mort. Alors parmi les items qui sont source d'inquiétude, l'énergie notamment, euh, aussi le, le climat, et puis euh, c'est la, la question de la démocratie, la question de la santé... Pas vraiment de surprise finalement sur ces thèmes qui sont ressortis quand même le, le pourcentage concernant l'écologie est très très haut ça m'a beaucoup frappé 80%, 80%. Ouais, 80%. Hein, 80% et en même temps on, on voit que le, le sondage ne montre pas comment les personnes interrogées voient des solutions à ce défi là et, et, et donc euh, puisqu'elles répondent sur quoi sur quoi peut-on compter face aux vulnérabilités alors elles comptent beaucoup sur leur entourage proche finalement la famille les amis euh. Euh, les voisins, hein. mais au fond on voit que les grandes institutions nationales ne sont pas des lieux de confiance partagée, et donc il y a sans doute un défi qui est comment euh, voilà, mettre en œuvre au plan national, au plan collectif la solidarité dont les personnes se sentent capables au plan personnel vis-à-vis -vis de leur voisinage. Les principales craintes des Français, là aussi vous êtes allé les explorer, un manque d'argent, maladie, isolement, solitude. Et ce qui est assez étonnant, effectivement, vous le relevez, c'est que la question de la, la solitude de cette précarité-là, elle est très très forte chez les jeunes, plus chez les jeunes que chez les personnes âgées. Oui, la, la crainte de devenir sans domicile fixe, hein, 30% des jeunes, euh, parce qu'effectivement, je pense qu'une carrière professionnelle aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle était à la génération précédente. Les, je, les jeunes savent qu'ils vont avoir une, une carrière évolutive, qu'il faut changer d'emploi tous les 3, 4, 5. Et je pense qu'il se pose vraiment la question de voilà, comment trouver un travail pérenne et comment, au fond, subvenir de manière pérenne à ses besoins. Euh... Il se trouve que j'ai rencontré récemment différents présidents de départementaux de, de ce que l'on appelait le MEDEF jusqu'à il, il y a peu. Et donc ces présidents disaient il y a une, un vrai décalage entre les plus de 30 ans et les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans apparaissent plus inquiets, je dirais, de l'avenir et, et aussi plus attentifs à des thèmes qui intéressent moins les plus âgés, dont l'écologie dont nous parlions tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne sur le refus de la mort dont vous parliez tout à l'heure. Vous, vous avez aussi cette, cette remarque en disant, en fait, finalement, c'est... Le refus de la mort, c'est l'oubli du religieux. Mais quand je vous ai lu, je me suis dit, mais pourquoi Alors, je pense qu'on on parlait des vulnérabilités. Il y a deux manières d'approcher les vulnérabilités. Hein. Une approche curative, Il faut évidemment, traiter les vulnérabilités. Puis une approche... Euh, plus existentielle, plus anthropologique, c'est-à-dire je suis vulnérable et il faut que j'assume ma propre vulnérabilité. Dans le conseil d'orientation de la chaire que nous avons créé à l'UCLI, il y a un médecin réanimateur qui est réanimateur à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc et qui a réfléchi sur ce qui s'est passé lors de la crise du coronavirus. Et il disait au fond, on attendait de tout de l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital avait été divinisé pendant cette mmh. crise et en particulier, on pensait que l'hôpital était un... Voilà un remède contre la mort. Et il dit finalement qu'il a fallu euh, enseigner aux gens que l'hôpital n'est pas tout puissant et qu'effectivement, quand on est âgé et quand on attrape une, une maladie virale, on peut mourir. Voilà. Donc euh, au fond, euh, difficulté à appréhender... Euh... La limite qui est celle qui marque chacune de nos vies, qui est euh, voilà, une limite. Euh... Et ça veut dire en creux que vous trouvez qu'il y a aujourd'hui une absence de réflexion sur le, le sens de l'existence, par exemple, une absence aussi de, de, de travail sur, euh, sur la, oui, sur, sur le sens en fait. Bah, je pense que la mort, en tout cas, est devenue Spiritualité. Un la mort est devenue un tabou dont on parle très peu, hein, et sans doute parce que euh, l'interrogation voilà, sur le sens de la vie est devenue relativement minoritaire, comme le montre le sondage, puisque 11% seulement des personnes interrogées s'appuient sur des traditions religieuses, culturelles, philosophiques, pour trouver un sens à leur vie. Dernière question, et ce qui est aussi assez, assez encourageant, hein, c'est que trois quarts des Français se sentent convaincus finalement de pouvoir surmonter leur vulnérabilité. Là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant finalement Alors pas seul, hein, vous avez remarqué dans le sondage que les gens comptent sur un entourage proche, familial, amical et de voisinage pour effectivement mettre en œuvre une solidarité pratique au quotidien. Ça c'est quelque chose qui vous a étonné Cette espèce de, c est, c est de quelque renouveau chose, de la solidarité C'est quelque chose qui m'a paru prometteur parce que je me suis dit si cette solidarité est possible en proximité, donc il faut la penser également euh, à l'échelle nationale. Tous vulnérables, comprendre pour agir, un colloque organisé donc jeudi et vendredi par la faculté catholique de Lyon. Merci beaucoup Olivier Arthus. Tout de suite, eh bien, le journal régional de la méjournée, c'est le 12-13. Très bonne journée à tous.